Mesdames et messieurs, nous sommes cet après-midi dans l'un des décors de notre série Fuquing du Hade, en compagnie du réalisateur euh, Louis Bugeot. Alors Louis Bugeot, euh, peut-être. Euh, Bugeot. Louis Bugeot, euh, peut-être vous pourriez euh, nous parler un petit peu plus de votre série donc, Fuquing du Hade. Fucking Dead. Fuck, fucking dad. Dead. Dead. Euh, combien d'épisodes est-ce que vous avez euh, en tête pour l'instant Alors pour le moment, sur la saison 1, euh, j'ai une euh, quinzaine d'épisodes qui sont en préparation. Euh, là dans un premier temps on va tourner juste euh, le premier épisode qui est un épisode pilote, oui. qui sera plus long que les autres, qui va présenter la situation, présenter les, les personnages récurrents. Oui. C'est avec cet épisode que j'ai l'intention de démarcher des maisons de production et essayer d'avancer plus loin. D'accord, très bien. Euh, combien de comédiens sont à votre disposition pour cette série euh, En tout, il y aura une dizaine de récurrents. D'accord. Avec des intervenants extérieurs, pour euh, des guests, a priori, ah. pour la suite des épisodes. D'accord, donc des surprises à venir. Des surprises à venir, de, oui, des, des, des belles surprises en plus. D'accord, belles surprises. Est-ce que vous pouvez euh, dévoiler peut-être un petit, un petit avant-goût de, de ce que sera euh, le premier épisode qui sera tourné le premier épisode raconte comment un petit village de pionniers, en 1861, est pris en tenaille euh, entre les actionnaires de l'Union Pacific Railroad et le gouvernement, qui veulent tous les deux expulser le village pour, pour, euh, bah pour faire passer le chemin de fer. Une situation assez cocasse. Politiquement compliquée. Effectivement. Est-ce que vous avez euh, une idée peut-être euh, de jusqu'où peut aller euh, cette série Ah oui, tout à fait. Euh, C'est-à-dire que épisode commence, chaque épisode commence par euh, le personnage de Rufus Kenny Wen, qui est l'assistant du Marshal, agent fédéral, euh, enfermé et vivant dans un cercueil. Et donc, toute, toute la saison va nous raconter comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et Quels sont les enjeux Comment, comment est-ce qu'on se retrouve à être enfermé vivant dans un cercueil euh, en, en plein Far West et, euh, et comment est-ce qu'on peut s'en sortir Ou ne pas s'en sortir Ça à l'histoire de dire. Et ce personnage de Rufus Wan. Euh, Wayne, il... Wayne. Ouais, Wayne. Wayne. Quel est le, la, le comédien qui l'incarnera C'est moi. Ah Multitâche Oui, je... <rire> ben, je, je... Je suis cascadeur, je suis comédien et je réalise. Voilà. Mais euh, toutes les personnes de, de mon équipe sont extraordinaires. J'ai euh, des musiciens, des chanteurs, des comédiens, des cascadeurs, des, euh, des, des MacGyver de la technique, c'est-à-dire que tout le monde est, est ultra polyvalent. J'ai la chance de ne travailler qu'avec des gens exceptionnels. Alors du coup, j'en profite et, euh, et j'espère du coup que la, la série sera exceptionnelle elle aussi. C'est donc un gage de qualité. Ah oui, complètement. Ah, c'est du soleil ben, profitons justement de cette lumière pour, pour parler un petit peu du budget. Alors, monsieur Puget, euh, me, Monsieur Pugeot, vous pouvez nous en dire un petit peu plus peut-être sur le financement. Comment faites-vous pour financer ce projet eh ben, Écoutez, parlons-en. C'est un peu compliqué. Et euh, j'ai décidé pour financer euh, le premier épisode de Fucking Dead de faire appel euh, à un site de financement participatif. Ah oui, oui, évidemment. Et, euh, et de faire appel aux, aux gens que je connais et euh, de rassembler une cagnotte pour pouvoir euh, financer euh, un tournage. Mmh. Il faut savoir que sur un tournage comme ça, même en équipe réduite, on a à peu près au minimum entre 4 à 500 euros par jour, mmh. à condition que les gens qui travaillent sur le, sur le tournage soient bénévoles. D'accord. Donc tous vos comédiens et toute votre équipe technique sont des gens bénévoles Ils ont tous investi. C'est-à-dire que tous les gens qui sont, euh, qui sont dans, la, dans la web série, que ce soit les techniques ou à l'artistique, se sont euh, investis ont donné de leur temps pour la réussite de Funky Dread de ce petit film, d'accord. Très bien, mais merci Louis. Bonjour, euh, euh, euh, Bujo. B Bujo, euh, pardon, monsieur euh, Monsieur Pigeot. Vous savez tout maintenant. Merci beaucoup, Louis Pugeot. Bujo, oui, oui, au revoir, euh, monsieur. monsieur. Mesdames et messieurs, nous sommes cet après-midi, tu me dis quand t'es prêt, je balance, est-ce que vous pouvez peut-être tout simplement vous présenter Oui, bien sûr, pas de souci. merci Louis Bugeot, coupez s'il vous plaît, parce qu'il faut que je cherche une autre question. Ah ben, bah, il y a du soleil Oui Top. On peut la refaire C'était ouais. mauvais le début la... Non ouais. Après, Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses ouais, je, je Mais c'est bien de dire le soleil ouais. Avec le Et bien c'est très simple Il euh, y a un... un, un... Eh bien c'est très simple Bon, Sinon pourquoi Est-ce que... Où est-ce que vous en êtes pour votre financement euh, à vous Où est-ce que vous en êtes dans votre financement à vous On la fait. Oui, tout de suite. Monsieur Pigeot, est-ce que... Est-ce que vous... Où est-ce que vous en êtes dans... Pour votre participe... <rire> dans votre part... Dans votre... Où dans êtes en êtes-vous dans votre financement personnel votre entreprise de Où en êtes-vous dans votre finance... Mais non, qu'est-ce que c'était la phrase, putain et, euh, et à préparer sereinement l'écriture et... Euh, et à préparer sereinement l'arrivée des... Dix, dix... Coupé. Et donc, et si vous voulez, oui. on va la refait tout de suite. On la refait tout de suite. Qui se trouve le lien. Ah ah ah. Ici. C'est deux Non. Et ici. ici. ici. <rire> On regarde en en caméra Rires Rires Rires des Rires les gars Parce que moi, je sache, je peux... Et... non. si. si Tu Rires Rires ça va. Je viens. Tu prends pas